Au point où il est arrivé, il ne pouvait plus marcher, il devait courir. Les jours sont comptés, mes bien aimés Jésus-Christ est à la porte. Oui, je sais. Moi, j'ai 57 ans, depuis tout petit j'entends dire que Jésus-Christ arrive. Il y a 2000 ans de cela, Paul nous disait que Christ arrivait. Préparez-vous Il y a 2000 ans de cela, Jean-Baptiste criait dans le désert. Et Aujourd'hui, nous sommes bien plus près, mes bien aimés il est là. Il est à la porte. Vous savez que nous sommes à l'âge de la l'Odyssée. On a mis Christ dehors. C'est le seul moment de l'Église, des sept âges de l'Église, où Christ est à la porte et c'est lui qui frappe. C'est lui qui frappe. Alors n'oublions pas ses paroles. Il a dit. Moi je frapperai. Et celui qui m'ouvrira la porte, je souperai avec lui. Je Amen. mangerai avec lui. Alléluia. Et lui avec moi et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça, c'est un dernier commandement de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église, mes bien-aimés. Alors, cet après-midi, je ne sais pas si ça serait un effort pour quelques-uns d'entre nous, mais n'oublions pas, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Nous nous donnons par nous-mêmes. Nous n'attendons nous rien des uns et des autres. Si ce n'est l'amour, c'est vrai. Si ce n'est l'amour. C'est la même parole qui nous enseigne que nous ne devons rien à personne. Je ne dois rien, mon frère, si ce n'est de l'aimer. Si ce n'est d'aimer mon frère. Amen. Ce n'est pas compliqué d'être croyant. C'est parfois dur. Il y a des épreuves dans la vie. J'étais avec une, une sœur et un frère hier de Paris, euh, qui, pendant des années, ont, ont, ont eu l'épreuve. Et Lorsque mon épouse, mon épouse a raconté ce, ce que Dieu a fait pour elle ces derniers temps, comme elle l'a fait dernièrement dans l'église de notre frère Léonard, euh, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis parce qu'ils se sentaient eux aussi euh, à la même place que ma sœur, que mon épouse et que moi-même. Lorsque quelqu'un est dans le souci, dans le problème, mais, mais, mais, nous aussi on doit être dans le souci et dans les problèmes. Nous aussi on doit pleurer, amen, avec amen. ceux qui pleurent. Comme euh, samedi dernier nous nous sommes réjouis avec euh, mon jeune neveu qui a épousé cette merveilleuse petite princesse, nous nous sommes réjouis, amen. amen. Nous sommes tous des membres participants du même corps. Oh, vous savez, j'ai entendu euh, ce passage euh, et cette prédication euh, maintes et maintes fois. Lorsque euh, on prenait euh, les croyants pour chaque membre du corps, euh, certains disaient :« Vous savez, moi, je suis maladroit. Quand je plante un clou et que je me fais mal au doigt, c'est tout le corps qui souffre et qui a mal. Et c'est la juste vérité. Nous souffrons, mes bien-aimés. Quand j'ai des maux de ventre, je suis mal de partout. » Mais quand tout va bien, mon corps est en la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous des membres participants du même corps. Que ce soit mon jeune frère là-bas, que ce soit ma soeur, que ce soit mon frère, nous sommes tous égaux devant Dieu. Pas devant la loi des hommes. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Vous êtes des pécheurs. Je suis un pécheur. La seule différence, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés, que nous ne prenons pas conscience, en tout cas que je ne prends pas souvent conscience, d'avoir les soucis du monde, de la vie. J'oublie, j'oublie que Christ est venu et il m'a sauvé. Et en héritage, je reçois la vie éternelle. Et ces petites choses de la vie me tracassent, vous tracassent sûrement mettons nous entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Et n'oublions pas qu'il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, à la bonne nouvelle de la paix, à ceux qui étaient prêts. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 7, 9, nous dit « Ce jour est un jour de bonne nouvelle. » Et nous nous taisons. Mais réjouissons-nous, mes bien-aimés. Christ est mort pour chacun de nous. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des paroles euh, euh, qui ne sont pas démodées. Elles sont toujours d'actualité aujourd'hui dans les églises de Christ. Amen. Dans l'église de Christ. Au milieu de l'épouse. Elle n'oublie pas que son euh, compagnon spirituel, son futur époux, a donné sa vie pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Et en retour, il est ressuscité afin qu'elle ait la vie éternelle aussi. Alléluia. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. Soyez attentifs au serviteur qui annoncera la parole. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'aime beaucoup mon frère. Et je lui ai pardon pour le retard. Et là, il me dit, prends ton <rire> nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ici Merci. Et de pouvoir avoir ce temps. C'est toujours un moment aussi particulier pour nous Lorsque nous devons venir ici à Jemap Et, et aller aussi à, à, à Bruyelles Et surtout quelle joie de pouvoir Pendant que je venais je pensais J'ai dit je, je pense que je vais retrouver mon frère C'est une grâce que Dieu nous a accordée D'avoir aussi des de frères et, et des sœurs Qui ont cet amour de la parole du Seigneur et qui de tout leur cœur aussi, comme mon précieux frère l'a dit, ils ont aussi cette foi et cette assurance. Même si le temps passe effectivement, eux ils ont cette certitude que le Seigneur, notre Sauveur, reviendra bientôt. Parce que cette promesse que le Seigneur avait réellement faite, parce qu'il a lui-même dit Yves l'a cité tout à l'heure, il dit euh, que le Seigneur est à la porte en fait, en alas de l'Odyssée, et il frappe C'est dans les livres d'Apocalypse, je viens les lire avec vous. Hein. Apocalypse chapitre 3, je pense que c'est cela. Et il est dit ici, chapitre 3 d'Apocalypse. Et nous lisons le verset, le verset 20 dit voici je me tiens à la porte et, et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi donc là il nous montre effectivement où il se trouve et voici maintenant que le verset suivant il nous dit une chose que c'est lui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi je vaincu et me suis assis aussi avec mon père sur son trône donc effectivement, il, me montre, il nous montre, il également que lui est assis, effectivement, sur le trône de son père. Or comme nous savons, son père c'est Dieu. Donc lui-même il est Dieu. Alors on ne peut pas s'asseoir, effectivement, étant chardelle tel que nous sommes, effectivement, sur le trône, comme l'Écriture le dit, c'est lui qui vaincra, ça sera aussi sur mon trône. Vous avez suivi, non Et pour que nous puissions arriver à avoir la certitude que ce qu'il a fait comme promesse est vraiment la chose à laquelle il était né.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 pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Amen. Amen. Donc là, on nous montre effectivement ce que lui, il voulait, parce que s'il a fait la promesse, il doit arriver à pouvoir tenir cette promesse. Et là, maintenant, il montre effectivement que... Pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi atteindre cela, il faut que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui doit se passer Il faut qu'il y ait une unité entre Christ, comme cela est entre Christ et Dieu lui-même, et entre Christ maintenant et le, le, les, les croyants qui sont finalement les disciples, et Christ, Christ dans le croyant. Et le croyant et Christ en, en Dieu, effectivement, Dieu est en Christ, alors nous devenons un. Regardez ce qu'il fait ici. Alors il dit ceci, en fait que, c'est pourquoi c'est le pour, prix encore pour ceux qui croient, tout croient en moi par leur parole, en fait que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et moi, et comme je suis en toi, en fait eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, en fait qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aussi aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc, la promesse effectivement de l'enlèvement que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir, ne pas une chose historique. C'est vraiment une promesse certaine. Parce que lorsque le Seigneur dit une chose, il pèse bien les mots, pas comme nous les hommes effectivement, mais lui pèse bien les mots. Et sait pas très bien quand il dit une chose, puisqu'il est Dieu, il a déjà vu l'accomplissement de la chose. Ça c'est pour que le croyant qui entend la parole ait une ferme assurance, une certitude dans les choses que Dieu a prononcées pour que la parole en question puisse avoir la possibilité de travailler dans le cœur, effectivement, et dans l'âme du croyant. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or la Bible dit qu'Abraham fut fortifié par la foi. Et sans considérer que son corps était déjà usé. Et alors, la Bible nous fait savoir pour que nous puissions comprendre réellement pourquoi c'est nécessaire cela par rapport aux au moqueurs qui disent que, oh, mais oui, oui, depuis que nos pères sont donc morts, ainsi détruits, ainsi. Nous allons lire effectivement ici dans Romain. Romain, je pense, au chapitre 8. Comme cet homme ici, l'Écriture le dit ici, dans le livre de Romain au chapitre 8. Dit, verset 18. Verset 18.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 il est capable aussi de l'accomplir. Donc, le peut, ici, quand on dit il peut, ce n'est pas le, le verbe peut-être ainsi. En fait, c'est la capacité. Donc, c'est Dieu à la capacité de pouvoir accomplir. Il n'y a pas de probablement que parce que c'est possible que, mais avec Dieu, c'est il est capable aussi d'accomplir ce qu'il a promis. Et c'est pourquoi cela lui fait imputer donc à justice. Donc, Bien que son corps et son état démontraient qu effectivement que ce n'était plus possible pour lui, malgré la promesse que le Seigneur lui avait donnée, effectivement, la Bible dit qu'Abraham fut réellement fortifié, réellement, par la foi qu'il avait dans la promesse, effectivement, de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, dans le livre, effectivement, de 2 de Pierre, effectivement, au chapitre 3, nous lisons ici... Comme cela est écrit de Pierre chapitre 3. Que Dieu bénisse mon précieux frère. Que Dieu bénisse beaucoup, frère. Parce qu'il a dit depuis qu'il était jeune jusqu'aujourd'hui, Alors qu'il entend et puis il est fermement confiant et il a dit que le Seigneur revient vraiment bientôt. Il faut être un fils de Dieu pour y croire. Parce que beaucoup de ceux qui ont commencé, frère, dans cette parole ici, ils ont abandonné. Les uns sur le chemin, ils ont fait vie. oui, Ça fait qu'on nous parle effectivement qui va venir. Et on nous met les feu là-bas, il va venir. On voit que les choses sont pareilles. Non, les choses ne sont pas pareilles. Amen. Et ici, si, dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 1, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par l'avertissement votre seule intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les deux jours, il viendra de mon cœur, avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant Où est donc la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme de les commencements de la création. aux frère et ma il s'agit ici de pouvoir savoir non de quelle manière toi tu observes les choses de Dieu. La Bible dit ici dans le livre de Despires toujours, mais. Au chapitre 1, il dit une chose qui est très importante. Il dit, de Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19, il dit Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une langue qui prie dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le poids du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Donc nous sommes appelés à pouvoir réellement prendre en considération. Non parce que les hommes peuvent dire effectivement avec la science et le monde, mais ce que la parole prophétique nous a réellement aussi apporté et démontré. Alors un croyant, il est celui toujours qui demeure dans les choses que le Seigneur lui a apprises. Souvenez-vous quand le maître était sur la terre, oh, lorsqu'il a regardé ses disciples pendant qu'il était avec eux, et puis il leur dit une chose, il dit, oh, parce que quand il a regardé Jérusalem, il dit, oh. Toi, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Ainsi donc, tout sera lavagé. Vous souvenez seulement, c'est certainement cette écriture-là. Et puis un jour, étant avec ses disciples, effectivement, vous savez qu'il a prononcé cela et tout allait naturellement et normalement comme si rien n'était. Et puis la fille continue, effectivement. Et puis un jour, il dit à ses disciples Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investit. sachez que son temps est arrivé maintenant. À terre ceux qui seront dans les champs qui ne rentrent point. ceux qui sont sous les toits qui descendent pour mettre main. donc si vous voyez simplement Jérusalem, vous ça investi alors fouillez Mais pourtant, en Israël en ces temps là, c'était toujours aux occupation romaine, comme Ponce Pilate était le gouverneur romain, donc les soldats romains venaient effectivement y inventer qu'est-ce qu'ils ont fait, mais tout est pareil c'est toujours la même chose, on voit quand même les soldats, et alors il y a quelque chose qui s'est passé pendant que tout le monde, effectivement, était dans les trains, il a oh, a pas de problème, il vient, il vient. Ces jours-là, il y a un général qui est venu. Ah, c'était le général Titus. Et avec son armée, on disait, oh, peut-être c'était un, un changement, un, un vieux gouverneur qui va partir, un nouveau collègue qui va partir. Oh là là là là là. Là, c'était quelque chose de tout à fait différent. C'était là à ce moment effectivement que cela s'accomplissait la parole que cela avait réellement prononcée pour Jérusalem. Or quand tu es un fils de Dieu, quand tu es un véritable croyant, tu n'écoutes pas ce que les hommes du petit, tu es tellement confiant dans ce que Dieu a dit, tu honores Dieu par la foi que tu as dans sa parole. Dieu ne va pas te laisser les ténèbres, mon frère. Amen. Lorsque une parole qui a prononcé fait s'accomplir, le Saint-Esprit vient. Et c'est comme ça que lorsque tous les autres ont dit, mais non, c'est la même chose, et on va chercher de vous dire, non, le Saint-Esprit réveille l'Esprit. Il dit, ça, ça, c'est un signe. C'est plus que vous voyez ici. C'est ce que le Maître vous avait dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. C'est pourquoi faire un chrétien censé pouvoir être un homme, une femme spirituelle. Amen. Pas un chrétien seulement de l'Église, ainsi de suite. Il faut qu'il soit un croyant placé dans le corps. Amen. Amen. Donc c'est pour ça le Seigneur notre Dieu, il appelle il suite pour que lui vienne entrer. Mais ce n'est pas simplement je crois en Jésus et puis c'est tout. Frère, il y a encore une étape. Il faut que ce verre puisse nettoyer, parce que s'il t'a appelé mon frère, s'il t'a appelé toi ma soeur, c'est pas pour ressembler aux autres, parce qu'il veut faire de toi un fils et une fille. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de nettoyage, que le Amen. Seigneur doit nettoyer, enlever toutes les saintes du monde que tu as acquis par la famille, par les parents, par ses yeux, Parce qu'on ramasse tout, n'est-ce pas? Mais maintenant, Dieu doit nettoyer. Et puis, parce que nous sommes appelés être le fils de Dieu, il faut que nous puissions avoir la nature de Dieu, les caractères de Dieu, la façon de penser de Dieu. Or, bon, tout ce que nous avons évité, nous n'aimons pas les uns parce qu'ils bon, ne sont pas de notre. Parce que nos parents ont été comme ça, nous, nous regardons. Mais quand Dieu vient en nous, il faut qu'il nettoie. Ouais, notre ben. façon de voir les choses, et qui, quand lundi on suit les mouvements, non, il faut que. Quelque chose c'est parce que je deviens attentif. Parce que le monde dit comme on en parle quand il y a un petit Ah, nos sadamous et tout le monde va acheter le journal, nos sadamus, nos tradamus c'est -ce un démon, un procédé. Qu'est-ce qu'un procédé peut vous dire Il n'y a rien de bon. On n'a pas besoin de nos tradamus ici, mais j'entends les autres là, oh, je suis, je suis celui qui peut vous prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Et tu attends que moi je t'appelle pour pouvoir. Si amour, argent, c'est Et lui-même, il a des problèmes sérieux financiers. Il doit me prédire, moi, l'avenir comme s'il était Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît. Pourquoi faites-vous confiance à des choses des néants Alors qu'on nous a donné le moyen le plus sûr. C'est la vérité. Parce que là, le Seigneur, lui, te montre que moi, quand je t'ai fait une promesse, je vais te certifier que je ne veux pas te laisser parce que si c'est à toi que j'ai fait la promesse, donc je verrai ce que cette promesse a commis pour toi. Amen. Et le Seigneur veillera. Et c'est pour cela il veut te donner le moyen nécessaire pour que toi qui vis, qui aujourd'hui, oh, toutes les églises sont pareilles, et puis bon, on va, on le répète toujours, et bien, mais c'est comme là-bas. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il y a une grande différence entre nous qui croyons par rapport aux autres églises. Parce que nous, notre sauveur que nous avons, c'est les Jésus de la Bible. Amen. Eux, ils n'ont pas les Jésus de la Bible, non Ils ont les Jésus de leur religion. Mm. Et le Nord, à nous, il est vivant. Parce que je vis, vous vivrez également Amen. aussi. Alors avec notre Seigneur Jésus. Oui, ce qu'il vit, alors si toi tu le reçois, le Jésus de la Bible, mmh. que toi tu le reçois, tu prendras plaisir. Amen. Mmh. Plaisir à quoi À, à l'écouter. Mmh. Plaisir à le suivre. Mmh. Pas à suivre une religion ou un dogme, effectivement, mais non. La vie qui est en lui te donne la soie. Mmh. Notre frère nous a parlé. Vous savez, quand l'amour du Seigneur touche ton âme à toi, en retour, tu sens quoi, son endroit Beaucoup d'amour, non C'est la vérité. Je les raconte là, c'est vrai que je plupart pas le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Je me souviens, j'étais donc à Manila, je l'ai déjà raconté des de ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai prêché la parole comme je vous prêche aujourd'hui. C'était dans un hôtel, ils avaient soufflé au Philippe, Donc ils avaient loué, effectivement. C'était un endroit où l'hôtel avait donné effectivement une salle en dessous. Je vous et, et, et là, ils avaient invité du monde, effectivement, des gens à l'extérieur. Et puis, parmi eux, il y avait un monsieur qui était là, le directeur, et qui lui, les choses de Dieu. Et, et puis ces jours-là, quand on l'avait invité, il est venu aussi pour écouter. Et dans son cœur, il voulait un peu savoir si c'est Jésus. Donc la, la Bible est finalement vrai, parce que bon, il a entendu beaucoup de choses. Et il était assis dans la salle. Et je prêchais. Pendant que je prêchais. Quelque chose de surnaturel s'est passé, je me suis arrêté, j'ai dit, le Jésus de la Bible dont je parle tout à l'heure, il est présent. J'ai dit, il est ici présent. Amen. Alors, ce monsieur était assis dans la foule, comme bon, là, quelque part, là, puis, et puis, j'ai dit, bon, lève-nous et prions. Et pendant qu'on priait, oh là là, ta puissance elle est tellement si puissante, le homme et les femmes pleuraient et puis je termine la prédication, je suis allé m'asseoir et je sors pour aller dans ma chambre de d'hôtel parce que je venais de faire le parcours des églises effectivement de dans différents endroits, j'étais fatigué on dit au frère les frères veulent te saluer, et ils se sont mis et comme ça je devais passer et chacun me salue et j'arrive à son endroit, je les vois qui veut s'ajouter devant moi je me dis s'il te plaît frère qu'est ce qui se passe, ne fais pas ça et là, il est et puis je monte, le lendemain on me dit et vous avez notre directeur, là, il est en haut, il demande s'il si peut venir vous voir. Je lui dis, mais il n'y a pas de problème. Il est descendu, il dit, est-ce qu'il peut venir, mais qu'il rentre dans la voiture. Et il s'assied, il me regarde, comme vous me regardez là. Et donc, il parle, parce qu'il était assis à côté de moi. Il dit, si je peux vous parler, je lui dis, mais oui, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'on m'attendait, il y avait donc des réunions, fin de devenir, je vais tenir en vol de l'autre côté. Il me dit, et, et, et, je me demande si je suis normal. Je lui dis, pourquoi donc Je <rire> lui dis, parce qu'hier, vous savez, quand vous étiez en train de vous apprécier, je lui dis, oui, vous savez quand vous avez dit d'abord que c'est Jésus-là que vous prêchez, que vous parlez, il était présent. Il dit oui, j'ai dit oui. Il dit, mais en tout cas, c'est la vérité. Je dis, oh. Il dit oui, j'étais là comme vous voyez m'expliquer ça. Il dit oui. Et puis, quand vous avez dit ça, je l'ai vu, il était juste à côté de moi. Et après, a, il a pris sa main, il m'a touché. Quand il m'a touché tout le mal, c'était que j'avais, tout est sorti. D'ailleurs, j'étais sur le point de divorce avec ma femme. Quand cela est entré à moi, quel amour que j'ai senti. Je suis rentré chez moi à la maison, je vis ma femme comme une nouvelle création. Donc les divorces, j'ai stoppé. Alléluia. Et puis la nuit, je Parce que quand je suis parti, est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous l'avez vu Je mais qui, qui? Dit, mais, le Jésus de cet homme-là. Vous l'avez vu, il était ici. Dit, Alors il dit, quand je serai pour dormir, il dit, voilà ma question, dit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je dis pourquoi Il dit, mais ben quand j'ai entendu que ce matin, tu allais encore prêcher quelque part, mon cœur disait, il faut le matin, il faut écouter la parole de Dieu. J'ai dit, mais je suis devenu fou, ou quoi. J'ai dit, non, tu n'es pas devenu fou. Ça c'est quand l'amour de Christ rentré dans ton âme qu'il est venu, il a tout délivré, effectivement. Hey! Ah, les indices disent, dis -le, oui, frère Jonas, la date quand tu étais parti aux Philippines. Mais il n'y a pas tellement très longtemps à l'Assemblée. Il y a aussi un couple qui est venu et pour la première fois. C'est frère Jonas, il avait invité. Ils sont venus et il était assis. Une dame et puis avec son mari. Il avait des problèmes et puis de toute façon, effectivement, ils sont dit, Alors là, et, et, et, et je prêchais toujours chez moi à l'Assemblée. Et pendant cette endroit, j'ai dit, le, le Seigneur Jésus de la Bible que nous prêchons, nous croyons, il marche au milieu de nous. Et tout d'un coup, c'était un cri derrière. Ah! C'est vrai. Amen. L'Église était quoi Eh bien, il, il a touché la soeur. Mm. Et tout ce qu'elle avait comme problème, souci, oui, maladie, oui, oui. la crié, pleure, effectivement. Il Amen. était là. Amen. Il a guéri, effectivement. Et après, il me dit, pasteur, je vous chercher, je voulais savoir. Mais comme, comme il senti, il a eu à pouvoir agir en moi. Je suis heureux, je suis. Il dit, je voulais savoir. Dis-moi ce que la Bible dit. Est-ce que je dois plus porter le pantalon Est-ce que je ne dois plus jeter ma soeur Puisqu'il a agi en toi, la parole va te travailler. Mon frère et ma soeur, on ne peut pas rester insensible. Ah, Dieu nous a pas appelés être des religieux, fait. non, des croyants de pierre vivantes. Amen. Amen. Donc ils prennent plaisir à la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que, vous savez, dans cette société aujourd'hui, dans notre société, on a remonté l'évangile. On a bien laissé effectivement les homosexuels et les bien dehors bien paradis effectivement, fièrement. Toi, avec qui tu as honte. Amen. Bon, frère, il ne faut pas parler de ça parce que nous sommes une société de tolérance, pas de problème. Il n'y a pas de problème de faire des compromis comme vous voulez, frère. La Bible dit que c'est Amen. Est-ce que tu veux te effacé que toi tu veux Parce que la Bible dit faire un croyant doit montrer sa nature. Amen. Bon, parce qu'avec le PD, je suis un peu comme le PD. Il y a un problème, frère, il y a un problème. Non, je ne suis pas un PD je suis un fils de Dieu Amen. alors je montre effectivement la chose j'ai dit là cet homme parce il faut comprendre, non, vous tuez les gens cet homme est perverti, il a besoin d'une délivrance Amen. il faut qu'il soit délivré Amen. un jour j'ai reçu un appel à alors bonjour Pasteur Signeur, bonjour, comment ça, ça va il m'a dit, dit oui ça va bien, mais je voulais savoir Pasteur, est-ce que, est-ce que, est-ce que chez vous, chez vous, chez vous, chez vous vous, vous, vous, vous acceptez les, les homosexuels ah, j'ai dit, j'ai dit j'ai dit, chez nous, nous acceptons les gens, celui qui veut connaître la parole de Dieu. Et si un homosexuel vient chez nous, il ne va pas sortir homosexuel. Il va sortir un homme normal. Parce que j'ai des sœurs qui doivent. J'ai des frères, des soeurs qui attendent aussi que le frère puisse les, les épouser. Et si toi, tu viens à l'Assemblée, tu es toujours au monde. tu vas prendre un frère. Et la soeur, qu'est-ce qu'elle va prendre Tu vas pousser ma soeur à être quoi Non il faut que chacun choisisse sa position. L'homme étant l'homme, femme étant femme. Amen. Et tout ce qui revient par la c'est la perversion. Amen. Donc toi, un croyant, tu ne peux pas être là avec les, les homos, les, les... Non, on n'a pas dit de détester les gens. Il faut aimer les gens, mais pas participer. Amen. Et quand on dit, vive les homos, vive les homos, vive les, les fiels, vive les lesbiennes, non frère, tu vends le droit de Amen. Amen. Je suis un fils de Peu importe. Amen. Oh, la situation est difficile. Mais je me souviens. Il y a aussi un groupe de croyants dont la situation était très difficile. Parce que la fournaise était là. Chauffer sept fois, toi tu n'as rien. Mm -hmm. Là, la mort, ce n'est même pas la mort. C'est peut-être on va couper la, un peu la pension. Mais lui, c'est la, mm -hmm. la mort. La mort, la fournaise chauffée, sept fois la vie, Ah. Et si toi, tu n'obéis pas, tu es gêné, Pas simplement à cette statue ici, parce que si simplement tu t'agenouilles devant la statue, il n'y a pas de problème. Hein? On va te laisser la vie. Le troisième croyant. Alors la fournaise était chauffée, cette fois. Oui, aïe aïe aïe aïe aïe. Tout le monde, tout le monde s'agenouille. Quand, quand les salimaux, les salterions, rétentissaient, effectivement, c'est dans Daniel. Le monde s'est ah oui, il oh, n'y a pas de problème, ça qui on peut t'adorer, et puis ils sont restés. Ah <rire> ils ont dit, sache oh, au roi Alléluia Il dit, quel est ce peuple dire, mais Il dit, sache oh, au roi que nous ici, nous ne pourrons pas adorer cette statue qui la tient. On te respecte, vie au roi, l'homme, vie au roi, mais, par rapport avec l'idolâtrie, ce n'est pas nous. Amen. Alléia. Amen. Il dit, oh roi, nous savons une chose, que notre Dieu est capable Amen. de pouvoir nous délivrer. Et le roi était fâché, hein? il était furieux, il dit, mais vous me manquez du respect, il dit, non, nous te respectons, roi. Mm. Mais quand tu brisé la parole de notre Dieu, mm. jamais, Amen. même si la mort était là, présente. d'ailleurs nous la voyons, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous avons confiance en notre Dieu. Qui est capable de pouvoir nous délivrer. faites ce que vous voulez. On a chauffé encore pour leur dire. Si vous ne réuniez pas, dit, non, nous ne redirons pas. Six fois dans la fournaise, nous irons. Frère, il faut aimer Dieu. Amen. Il faut connaître, c'est pas qu'on va se retrouver simplement pour faire l'histoire. Il n'y a pas d'histoire ici, c'est une réalité. La parole qui vous est annoncée pour que vous ayez la certitude dans votre foi, que même si Satan vient par des diverses formes, effectivement, pour secouer votre foi, que vous tenez ferme. C'est pourquoi la parole vous est apportée à faire. Soyez fiers aux choses de Dieu, et aussi dans vos rassemblements, dans vos assemblées, certainement, on voit aujourd'hui, ah, mais la crise est là, il faut que je parle pour loin pour pouvoir hein, avoir du travail, c'est vraiment bien de travailler, frère, mais ne négligez jamais vos rassemblements, Amen. écoutez, la parole de Dieu est plus importante pour ton âme, que l'argent pour ton corps, mm -hmm. parce que l'argent la, ne fait rien pour ton âme, mm -hmm. mais c'est la parole de Dieu, Amen. pour ton âme, quand tu mourras, ton argent ne pourra jamais acheter la vie pour toi, Amen. Il faut encore que quelque part que tu aies l'assurance. Oh, mmh. Ton âme à toi doit être sûr et certaine. Oh, oh, oh. Même si je mange le pain aujourd'hui, même si la mort venait, quand oh, je fermerai les yeux, je vais rencontrer quelqu'un. Ah, bon. Qui oui. vas-tu rencontrer Alléluia. Si aujourd'hui sur la terre tu as honte de lui, pour rendre témoignage, hmm, qu'est-ce qu'ils vont penser du nous travail <rire> Moi je travaillais. Hein? Alors là, ici à Mons, Mini, mais hier, là je travaillais, là j'avais. C'était le grand mini. oui j'étais engagé là-bas. Et j'étais là dans le bureau, travaillé dans le bureau, employé, et j'avais des collègues aussi, de mon toit, de mon un montoires, trois tombes de toit, et puis il y avait deux montois aussi là-bas. Et étaient assis, leur bureau était là, le mieux était ici. Un jour, lui était parti donc pour manger à midi, moi je suis resté au bureau. Et puis elle revient, et puis ma collègue était assise là, elle prend une pomme qui est derrière moi, elle mange la pomme. Elle me dit, oh cette pomme, elle est vraiment sucrée. J'ai dit, oh c'est il dit, ah oh, comme, comme les hasards, les hasards fait, fait des choses, et c'est vraiment les hasards que nous soyons des êtres humains. Et, et il était là assise, en train de parler du hasard, moi j'étais assis, et moi qui connaissais Dieu. J'ai dit, oui, oui c'est vrai, parce que je vais me prendre comme un âne, parce que j'ai dit non, madame. J'ai dit, ah, vous dites que le fruit qu'elle a mangé là, le sucré là, ça vient du hasard. Oh. et puis tu dis que moi aussi, ici, comme je suis ici, je viens du hasard. Alors, tu dis Alors je te pose la question. Tu dis, est-ce que c'était Marie Je dis, mais Marie, dis-moi un tout petit peu, quand même, pour être engagé ici comme toi. Et donc, on a subi des tests, moi, ça prouve que tu es intelligente. Et puis, tu as eu ton poste, effectivement, moi aussi, parce qu'avant de venir ici, je dis, vois, et, et bien, on nous a engagé parce qu'ils ont trouvé que ça allait. Alors, je te pose la question, toi, définis-moi un peu ce que c'est que le hasard, Marie, Parce que tu es très intelligent, et je te dis que nous venons du hasard. Hein? Définis-moi le hasard. C'est pourquoi, sur vos lieux de travail, n'ai jamais honte de parler Allez de Dieu. Dieu. Amen. Amen. Amen. Je peux avoir honte de moi-même, mais jamais de lui. Amen. Parce que je ne vaux rien, moi. Mm -hmm. Mais lui, frère, pourquoi aurais-je honte de ses créateurs? Mm -hmm. ah, parce que si j'ai parlé, ils vont m'insulter. Mm -hmm. Mais qu'on m'insulte mm -hmm. parce qu'il ne vaut rien. Mm -hmm. Mais lui, non. Amen. Je veux que les hommes le connaissent. Que j'étais un chien, moi. Mais il a fait de moi un homme. Amen. Amen. Pourquoi aurais-je honte de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu? Mm -hmm. Tu aurais honte de Dieu en face d'un être humain, un homme de chair qui va pourrir aujourd'hui devant Dieu parce que ton collègue travaille, ben, va un jour te critiquer. Et oui, voilà, il est comme quelqu'un qui n'a pas, il croit ces choses-là. Oh frère, je préfère être critiqué et croire à lui. Et je lui dis, tu ne sais pas me décrire donc cela, tu ne peux pas définir cela. Il me regardait comme cela. J'ai dit, ben, moi je vais te définir effectivement ce que c'est que le hasard. Qui écoute. Le hasard est un événement qui surgit à un moment donné. Dans les contextes déterminés. Et qui ne se répète jamais de la même manière. J'ai dit, mais, j'ai pris tout ce papier, j'ai dit, mais regardez, ça j'ai fait comme ça, c'est le hasard qui a fait que le papier est tombé comme cela. Parce qu'il y a une condition, hein, les vents qui étaient là, la puissance du vent de moi, le papier. la condition du vent effectivement. Et si je n'avais pas le même papier, je l'ai fait comme ça, vous voyez, ça ne tombe pas de la même manière. Ça, c'est le hasard. J'ai dit, mais comment le hasard pouvait penser que j'aurais besoin de, des yeux pour voir mmh. Il aurait pensé que j'aurais besoin de cœur pour aimer quelqu'un. Et qu'il aurait pensé aussi que j'aurais besoin de cinq doigts. Et qu'il ait permis aussi J'ai dit, as-tu remarqué nous, notre peau La prendre la main, regarde okay. très bien C'est comme si nous devant tous comme ça Pour que quand tu tiens quelque chose, il ne glisse pas Et là, pensé que j'aurais besoin de Que j'aurais besoin de souffrir J'aurais soif fait qu'il y aurait de l'eau quelque part Et que... il a pensé aussi à et Que j'aurais besoin aussi des cheveux Pour, pour pourquoi pourquoi d'abord, les ongles, pourquoi Chaque chose que Dieu a donnée a son importance Et qu'il ait pensé aussi aux ceux qui la sont sanguines Aux intestins, aux broyeurs Aux ceci à la salive Pour faire bien passer vous savez ce qui s'est passé Il m'a regardé et m'a dit, mais vraiment Dieu existe. Et je dit, mais oui. Amen. Ce Dieu-là existe. Amen. Frères et sœurs, rendez-vous Amen. Amen. Amen. Parlez de ce Jésus que, que vous aimez. Vous aimez tant pas. Vous savez comment non, est dans notre société Oh Ah, mon chien, il, est, il a les poils comme ça. Il est ceci, il est Vous parlez du chien comme je ne sais pas moi quoi. Un chien. C'est reçu sujet de conversation. Mais Dieu est mon vous avez honte de parler de ce Jésus. Et pourtant, c'est celui qui vous dit qui vous donne la vie. Amen. Si nous avons notre pain quotidien aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si nos pays aujourd'hui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est lui. Amen. Vous direz, oh, le gouvernement, en fait, c'est lui qui... Vous savez pourquoi C'est à cause du peuple de Dieu qui est sur la terre. Amen. Que Dieu permet qu'il puisse Amen. avoir des solutions. Vous direz, ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Mais oui. Vous savez, vous connaissez les oui mmh. Il a dit, oh, moi, regarde ça, encore. grand roi, c'est mon intelligence. Daniel chapitre 2, 3. Mmh. Mon intelligence, c'est construit le royaume de Babylone, je suis les grands, les grands politiciens, je fais tout ça. Dieu mmh. oh. dira, ah, bon, mmh. tu pensais que c'était toi, maintenant je vais faire que toi qui te dis tellement intelligent, tu sais gouverner le pays, je vais faire que tu deviennes comme un animal. Hein? Mmh. Vous savez ce que Dieu dit mmh. Et il est venu comme un, un animal avec les, les cheveux comme les ailes et puis les ongles comme pousser effectivement comme un oiseau. Les grands rois là dans les Vous avez mm -hmm. oui. mm -hmm. vu là nom Dieu l'a baissé par Dieu. Mm -hmm. Jusqu'à ce qu'un jour qu'il ait reconnu qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Le Dieu Ainsi, Dieu l'a rélevé. Nous devons avoir cette assurance. Et la promesse que le Seigneur, notre Dieu, a faite dans les Écritures, effectivement, concernant effectivement aussi sa venue, nous devons toujours connaître Dieu dans sa façon de pouvoir parler et dans ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il veut que nous puissions saisir sa parole et la pensée Quand il a parlé, effectivement, qu'il revient bientôt, d'abord il a dit, je m'en Préparer une place. Alors, ça veut dire que qu'il y a d'abord une période de temps dans laquelle des prophéties et des prédictions devaient réellement s'accomplir. D'abord, un exemple, il a parlé aux disciples. Les disciples, c'était lesquels C'était des juifs. N'est-ce pas vrai Mon précieux frère a lu tout à l'heure une chose dans l'île des Éphésiens. Je ne vais pas vous longtemps, puis je prie. vais te Dans l'île des Éphésiens, qu'il a lu tantôt. Or, nous savons que la Bible dit que. Toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. N'est-ce pas vrai? Ben? Et il est venu où c'est pas en Belgique le Seigneur, pas en France, pas en Allemagne, pas en Australie, non, il est venu en Israël, chez les siens. Ce sont ceux-là qui, en réalité, le, le connaissent. Maintenant, regardez, frère, s'il vous plaît, hein? puisqu'il a fait la promesse, maintenant, si réellement, comme la Bible le fait savoir. En faisant cette promesse-là, vous, vous remarquerez très bien que le Seigneur était avec ses disciples en leur parlant de cela. Donc remarquez une chose qui est très importante. Notre frère a dit dans l'Éphésiens au chapitre 2, je vais venir rapidement, Éphésiens hein, au chapitre 2, Éphésiens au chapitre 2, je vais lire avec vous au verset 11. Il le dit, C'est pourquoi. Vous, autrefois païens dans la chair, c'est de qui on parle C'est de nous, hein? nous qui aujourd'hui nous sommes assis disons, Seigneur Jésus et notre Seigneur. Il n'était pas le nôtre. Vous savez ça, non était... Il était venu pour Israël. Vous qui étiez autrefois païens, effectivement, ici, autrefois païens, dans la chair, appelé incirconcis, à ah, ceux qu'on appelle circoncis, et qui sortent à la chair par la main Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Vous savez, quand il disait, peut-être que vous ne prêtez pas attention, c'est vraiment une grosse erreur que vous faites. Pendant qu'il lui parlait, il disait, il fallait prêter attention. Ah, vous pensez, oh, et c'est l'autre pasteur, il parle comme cela. Non, non, non, non, non frère, c'est toujours la parole de Dieu ah, à laquelle il faut toujours prêter attention, ah. parce que c'est comme une brique dans le brique. Il fait monter l'édifice. Ah, oui, il a dit, hein, Il dit, il est venu nous annoncer la paix. Et, et c'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Auparavant, nous n'avions pas accès. Non. Donc, quand il a dit cela, frère, il avait aussi en vision nous qui devions entrer. Mais il y avait un processus, effectivement, de temps. Il fallait d'abord qu'il y ait un temps pour les nations. Parce que hein, les nations étaient incluses, effectivement, dans la promesse, effectivement, que je m'en vais vous préparer. Ça, vous savez, parce qu'il s'agit, effectivement. La promesse de l'enlèvement, il vient pour pouvoir chercher le sien. Et ceux qui sont concernés par cette promesse, c'était donc l'épouse de Christ. Donc il fallait que cette promesse aussi arrive aussi dans notre temps. Pour que toi, si tu es un croyant véritable, effectivement, tu aies l'occasion d'entendre aussi. C'est que le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui était venu pour sauver et qui a été rejeté, et que tu réalises effectivement que tu avais besoin de lui aussi, pour que tu puisses maintenant aussi prendre part à ce que le Seigneur lui-même. Et maintenant, aujourd'hui, comme mon frère l'a dit, vous savez combien d'années cette promesse avait été faite Vous savez, plus ou moins 2000 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là. Vous vous souvenez Vous n'étiez pas encore là, mais vous étiez dans la pensée. La Amen. Hein, donc il faut laisser Dieu dans son incroyant, et c'est maintenant aujourd'hui que nous pouvons le glorifier. Parce que imaginez, frère, s'il était venu trois mois après, où est-ce que moi je serais Et même prenons l'exemple que s'il était même venu en 1942, je crois qu'il y a des gens qui sont parlé en 42, approchons encore en 1950, 1948, 1960. Est-ce que vous voyez ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, frère Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse et illusions de En Amen. Amen. fait enfin que toi qui traînes les pieds, tu puisses entendre la parole de Dieu. Que tu puisses prendre une position certaine et véritable pour que maintenant Dieu, parce que ce que Dieu attend, c'est le dernier. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut que les derniers puissent entrer. Et c'est dans notre âge ici. Ce n'était pas dans l'âge de Fès ou de Théâtre ou de Pergame, non. C'est dans cet âge de la Odyssée. Ça, ça nous montre quoi La patience de Dieu. Ainsi, toi aussi mon frère, toi ma soeur aussi, tu dois avoir cette patience. Mm -hmm. Et tous ceux qui nous auraient précédés sont morts dans la foi, étant patients, attendant aussi que le Seigneur accomplisse ce que lui, il avait aussi promis. Pourquoi Parce que nous avons l'amour de Dieu ah, mm -hmm. en l'avant. Et si nous avons cet amour-là, nous ne voulons pas que nos frères puissent périr. Mm -hmm. Nous voulons que nos frères puissent arriver à entrer. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne soyez pas seulement des amoureux d'un de, de petit groupe, parce que nous venons de même tribu, nous venons de, mm. même, tribut, nous venons de mm. même côté, nous mm. sommes de la même nationalité. Mm. Vous savez, frère, en Christ, il n'y a pas de Grecs, de d'Espagnols, de ceci, de cela. Tout cela, vous devez oublier. Mm. Si vous avez encore ça, vous avez encore un peu de racisme en vous. Amen. Dieu ne pas mm -hmm. Alléluia. Il n'y a plus ni grec ni fille, Tout son ce ah, ah, oui. C'est là, quand on arrive à ce point-là, on a reçu Christ en Voilà ce que le Seigneur cherche à pouvoir faire dans ses fils, dans ses croyants. Et puis pour terminer, il dit, mais, il dit, mais, vraiment, quand je te regarde, toi, la Odyssée." j'ai dit, mais, la Odyssée, la Odyssée. la Odyssey. Oui aussi. Être froid. Mais parce que tu es tiède. Je te Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois bouillant. Pas tiède. Pas tiède, non. Dieu ne cherche jamais de tiède. Tu ne pourras, pourras pas satisfaire à Dieu. Tiède, ça veut dire que tu as un peu de, de choses de Dieu ici, un peu de bon, tu mélanges les deux à la fois. Oh, vous savez les Africains, chez nous en Afrique c'est toujours comme ça, mais chez vous en Afrique c'est en Afrique, et ici, nous sommes dans la parole de Dieu, et chez nous en Belgique, nous, nous sommes toujours comme ça hein, oui. parce que chez nous c'est comme ça chez oui. nous en Belgique, nous sommes comme ça alors il faut rester quand même des païens. quand on est devenu croyant, on est chez nous dans la parole Amen. chez Alléluia. nous dans la parole Amen. et les choses sont comme ça c'est ça frère Alléluia. Dieu veut que nous sortions ce Que nous avons hérité de ces mamans parce que Amen. vous l'avez entendu, ils ne sont pas du monde mm -hmm. comme moi. Que Dieu te bénisse, bénisse, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Vous Amen. dirigez pas, c'est écrit hein? mm -hmm. mm -hmm. donc ils peuvent pas être de ce monde. Pierre et Jean étaient des gens que j'avais, mais ils sont devenus un hein, dans une famille. Mm -hmm. Mm -hmm. Le jour mm -hmm. de Pentecôte, ils venaient des différents contrées par des lamites, filles égyptiens, parce ils ont entendu la parole de Dieu. Mm -hmm. Ils étaient devenus hommes. C'est ça l'objectif. Il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de Congolais, je sais pas moi, il n'y a plus de... des Africains, des Océaniques, je ne sais pas moi. Ce sont des fils et des filles. Amen. C'est vrai, non? Amen. C'est vrai, alors, les vôtres. Vous Merci. Et